Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer ce Do It Yourself DIY qui va consister à euh, fabriquer, enfin corriger plutôt une petite table basse, un guéridon, euh, et euh, permettre que les chats puissent aller à l'intérieur. Alors cette idée, elle n'est pas de moi, elle vient euh, euh, d'Internet, j'ai trouvé l'image euh, sur Internet, et euh, je ne saurais pas euh, redonner la propriété de l'idée euh, à la personne mais c'était un IKEA hack et effectivement il me semble que ma table vient de chez IKEA. Alors première étape, alors je vous préviens déjà euh, cette euh, ce DIY, il, il est euh, plus difficile et nécessite plus de force physique, euh, du matériel et euh, il peut être dangereux puisqu'on manipule quelque chose qui scie du métal, hein, donc on va éviter de se scier les doigts. Euh, c est, c est, on n'est pas sur les petits euh, créas faciles en papier, on est sur quelque chose d'un peu plus dur. Première étape, c'est repérer euh, les endroits où on veut mettre euh, le trou. Donc Pour moi, c'était, euh, j'ai utilisé du masking tape pour faire ça, qui n'a pas bien tenu d'ailleurs on peut prendre du scotch, on peut prendre un fil, euh, c'est pas du tout essentiel en soi, mais comme j'ai eu difficulté difficultés euh, à me représenter dans l'espace, j'avais peur de me tromper de ligne où il fallait couper d'endroits, ce qui aurait été quand même assez gênant. Première étape c'était ça, alors vous voyez que déjà les chats ils se pointent, hein. euh, voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, moi j'ai mis un coup de, de masking tape pour savoir que l'endroit où il fallait que je coupe c'était juste au-dessus, c'était à cet endroit là, et ici euh, vous voyez la pointe de ma souris, euh, juste à cet endroit là, pour avoir cette espèce de cadre ouvert. Euh, la table il me semble que c'est bien une table Ikea. Euh, là c'était une fois découpé, donc pour découper normalement je pensais avoir une une, une photo. J'ai utilisé euh, ma Dremel euh, portable, donc, sinon vous prenez une scie, vous prenez euh, ce que vous avez si vous avez euh, du matériel à ce niveau là et euh, Ensuite, il faudra également penser à poncer soigneusement. Donc on voit ici, euh, c'est les bords qui ont été coupés. Et là, je ne sais pas, je crois qu'ils n'ont pas encore été poncés. Mais il faut bien poncer ici pour être sûr que les chats ne viennent pas se, se blesser dessus. Donc première étape, marquer. Alors j'avais essayé hein, avec du marqueur, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que j'ai utilisé du masking tape. Euh, deuxièmement, euh, les tables là sont extrêmement solides. C'est vraiment du très bon matériel, j'en ai deux. Euh, je crois que c'est effectivement des tables Ikea quand je dis qu'elles sont vraiment solides c'est à dire que moi donc je suis au dessus des 150 kg, donc euh, la plupart des sièges je suis obligée de prendre des sièges spécifiques euh, grande taille euh, je me suis assise dessus plein plein plein plein de fois et il n'y a jamais eu un pépin à quoi donc on est vraiment sur du costaud et euh, j'ai été étonnée mais euh, comme je vous disais c'est très solide les barres c'est du métal plein si jamais vous sentez que vous avez une table, vous avez deux tables, de, des tables récupérées, etc. et qu'il y en a une qui est plus légère il y a des chances que ce soit beaucoup plus facile à couper puisqu'il y a des chances que les tubes soient vides ce qui serait quand même mieux donc là je vous montre en situation dans la bibliothèque et tout ça et euh, pour le coussin donc le coussin c'est pas nécessaire mais ça peut être un petit plus sympa prenez ce que vous avez euh, moi j'ai mis un joli zaifu parce que j'avais euh, ça depuis 10 ans qui traînait dans un placard parce que euh, je m'intéressais beaucoup aux méditations et, euh, et donc j'ai essayé aussi la méditation zen. Euh, et J'ai essayé pendant un temps et puis voilà, mes genoux ils m'ont dit euh, "lol, non, <rire> on va pas faire la version rituelle, on va faire la version, euh, la version couchée, la version assise sur une chaise bien confortable euh, ou oublie, oublie ça, c'est pas pour toi." Euh, donc euh, voilà, c'était un petit die à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que les étapes sont simples. Repérer où vous voulez couper, couper, euh, venir poncer, ça c'est très important, euh, et pour ne pas, pour pas que les chats risquent de se blesser, et puis euh, mettre un petit coussin pour que ce soit plus confortable. Nos chats, euh, ça fait partie des, des endroits qu'ils ont, euh, qu ont adoptés, ils ont leur préféré, ils changent régulièrement, il n'y a pas de souci. Euh, ça fait une cachette à chat, un endroit à chat supplémentaire euh, qui... Euh, tout à fait correspondre avec votre décoration euh, et puis fait double emploi parce que si vous mettez pas de, de coussin de plaid dans cette euh, dans cette table au final on se retrouve avec une table avec un rangement mais un rangement qui sert à rien euh, dans l'autre table par exemple j'ai effectivement euh, un plaid pour pouvoir lire euh, au chaud mais dans celle là j'en avais pas besoin d'en avoir deux donc euh, du coup ça fait un rangement, un rangement pour cher. <rire> Des fois, j'ai l'impression qu'il se range. Ça fait une cachette à chat, un petit lieu de repos supplémentaire qui n'abîme pas la déco et est assez sympa. Et puis, de toute façon, ça ne vous empêche pas, vous, même si vous n'avez plus de chat, de mettre de nouveau des plaies, des coussins dedans toujours une structure. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, me mettre des commentaires, des likes, repartager. Et également, si euh, le point de la méditation vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire et puis je peux vous faire un petit topo sur euh, les différentes formes de méditation à travers le monde. Euh, ce sera pas exhaustif, mais voilà, c'est une possibilité. Euh, j'espère que ça vous a plu et que vous allez faire euh, de beaux moments créatifs. Bye